Il s'agit à présent de partager dans nos pays respectifs les résultats de nos discussions et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce deuxième sommet de Dakar afin qu'à l'heure du bilan, nous puissions présenter des résultats concrets et conformes à nos ambitions. Pour sa part, le Sénégal, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, poursuivra ses efforts en relation avec la l'ABAD et les pays africains, pour que le suivi des décisions de notre rencontre soit effectif et efficace. Mesdames et Messieurs, chers participants, à toutes et à tous, je renouvelle mes vifs remerciements pour votre collaboration qui nous a permis d'avoir des résultats probants. Je félicite les équipes de l'ABAD, co-organisatrices de la rencontre, ainsi que l'administration sénégalaise pour la bonne organisation du sommet au nom du président Macky Sall je remercie à nouveau le président de la BAD Akin Adesina